Tout peuple a connu la servitude et en tout temps. Quel que soit le continent et les civilisations, la domination de l'homme par l'homme a toujours existé. Mais ce qu'il faut reconnaître est que la traite et l'esclavage qu'ont subi les peuples noirs dépassent en nombre de victimes en durée et en horreur. Les séquelles se font plus sentir dans la population noire dont la traite a été inventée par les arabes musulmans et continuée par les occidentaux. Plus de 13 siècles de souffrance, d'humiliation et d'actes ostentatoires. Une entreprise criminelle qui aurait pu conduire à la disparition totale des Africains. Peut-être que l'Afrique serait aujourd'hui peuplée par des jaunes, blancs Rose ou même rouge, peu importe. Mais nous sommes encore là, malgré toute la souffrance qu'ont subi nos ancêtres et dont nous ressentons encore les effets. Une chose fondamentale est censée nous appartenir, mais demeure encore une nulle d'existence. Une chose qui a coûté la vie aux grands hommes comme Thomas Sankara. Une chose qui ne doit plus nous être indifférente et qui doit être la préoccupation de tout enfant d'Afrique, qu'il y vive ou pas. Je veux parler de la liberté. La liberté de décider ce qui est bien pour nous. La liberté d'exploiter nos terres sans guerre. La liberté de diriger nos peuples sans qu'on puisse nous imposer une politique à suivre la liberté de diriger sans être éliminé. Oui, les enfants d'Afrique ne sont pas libres. Sa jeunesse travaille pour la jeunesse des autres. Elle est humiliée, discriminée, malmenée et sa vie ne vaut que dalle. Les ennemis sont nombreux, certes. La situation est déséquilibrée. Mais ne restons pas spectateurs de notre propre avenir. Refusons que d'autres décident à nos places. Refusons d'être le continent le plus riche et la population la plus pauvre. Quel héritage voulons-nous laisser à nos enfants Nous nous devons d'être unis, de viser les mêmes objectifs, de ne pas nous laisser distraire et être unis sans attendre les pions qui continuent le sale boulot des colons. Être unis pour combattre l'injustice, être unis pour montrer que nous sommes plus forts que ce qu'ils pensent ou ce qu'ils voient. Encore une chose, le changement, c'est maintenant. Et nous sommes le changement. Gardez aussi cela en tête. L'esclavage n'a pas été le fruit du racisme. C'est plutôt le racisme qui fut la conséquence de l'esclavage.